Alors, est-ce que tu es prête à bouger sur, euh, sur cette thématique-là, Emmanuel Alors, oui et non. Ah, ça me fait plutôt non. Ok. Qu'est-ce qui te freine à... Ah, ok. Dévoiler ta propre sexualité, donc ta véritable sexualité, c'est faire face à l'injonction de papa de ne pas aller au-delà de la limite qu'il t'a posée, dans laquelle il t'a mise. Ça vient me parler de toi concernant ton honneur bafoué. Ouais, c'est ça. On est sur un honneur. Est... L'honneur, ça renvoie à quoi chez toi À ton, ton degré d'intégrité morale et physique. Mais euh, intégrité morale, ça vibre plus dans ta structure. Alors, intégrité morale, qu'est-ce que c'est euh, c'est ta capacité à faire en sorte que ton éthique, tes valeurs, ce que tu penses vrai pour toi, ce que tu penses faux à ton propos, ta vision du monde soit bien gardée. Que tous ces facteurs que je viens de citer soient sûrs et certains. Soit se gardent en vie, soient en vie. Pourquoi Parce que toi, tu, tu tournes autour de l'extérieur est un ennemi. À chaque fois que quelqu'un me propose quelque chose, je suis en danger. Et en même temps, tu ne, te rends, tu ne prends même pas la peine de, de protéger tes besoins, tes valeurs. Et ce truc-là, ce, ce système-là que, que je viens de te décrire, est à poser autant au niveau mental qu'au niveau corporel et sexuel. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie Où est ton... ton manquement à ce jeu avec l'autre Parce que tu considères l'autre comme un... comme un ennemi. Donc forcément, tu ne l'acceptes pas dans ton vie. Donc forcément, tu ne joues pas le jeu de manière honnête et à fond. Tu as toujours une espèce de réserve derrière qui te dit... Attention, comme si tu gardais de l'énergie à côté pour pouvoir te barrer à la moindre imprévue, au moindre danger. Voilà ce que ça me raconte sur toi. Ouais. Il y a encore un truc. Ta vraie question derrière, c'est... Et ça va être aussi un début de solution pour toi, c'est « Où est-ce que je peux me sentir en sécurité ?» Voilà ta vraie question. Tu ne tu me, me demandes pas pourquoi, enfin, qu'est-ce que dévoile cette blessure avec laquelle tu sabotes ta sexualité Tu me demandes « Comment est-ce que je peux me sentir en sécurité Où est-ce que je peux me sentir en réelle sécurité ?» Donc, ça me, me vient me parler de, vraiment, ça me renvoie ça de plein fouet, c'est une addiction de ta. À quoi À te penser être une, une, une sorte de sainte mitouche, Un, une colombe pure, sans sans défaut, sans aspérité. Tu essayes de, de ah voilà, essayes de retrouver ce chemin-là, de la pureté. Et en même temps, comme aller vers plus de sexualité. Donc une sexualité qui te faire retrouver tes vrais besoins, tes vraies valeurs, ta vraie éthique, c'est perdre le chemin de cette pureté. Ok. On est bon sur ça, ok. Pour le groupe, alors tout à l'heure, j'ai dit qu'on était sans, sans cesse à la recherche d'une euh, encre. Alors, qu'est-ce que ça renvoie pour le groupe donc, Je reprends tout à l'heure, on nous dit qu'on était sans cesse à la recherche d'une entrée à l'extérieur, et à travers le, la structure des manuels, on touche du doigt, par rapport au thème de ce soir, donc comment re me reconnaître moi-même, à travers euh, mes propres moyens, mes propres capacités, mes propres talents, mon propre regard, on est sur... Ok, trouver des partenaires, Ouais, mais qu'est-ce que ça me dit l'énergie du groupe de ce soir C'est ça qui m'intéresse. Ah, je suis le fantôme de ma vie. Je suis le fantôme de ma vie. Alors, pourquoi ce côté éthéré Parce qu'on n'est pas dans notre corps. Dans le sens, il y a une, une partie de la conscience qui, par euh, différentes stratégies, on a trouvé différentes stratégies pour ne pas intégrer clairement le physique. Pour ne pas clairement... Euh, dans le fond, c'est discuter avec notre corps physique pour savoir ce dont il a besoin. Et euh, j'ai envie de dire, c'est très clair, c'est « est-ce que j'ai envie de sexe ?» Pour, euh, de manière consciente, plus ou moins répondre à la question aussi d'Emmanuel en même temps, c'est « de quoi j'ai besoin maintenant »« Est-ce que j'ai envie de sexe »« Est-ce que j'ai envie de sexe avec une personne, avec plusieurs personnes ?»« Avec un homme ou avec une femme ?»« Ou autre ?» Non, j'ai rien dit. Euh, mais si j'ouvre un peu le, euh, la thématique, oui, donc ça me renvoie, je suis un fantôme. On croit ne pas avoir d'action dans ce monde-là. Je sens une prison, une putain de prison de verre qui me... Ça me plombe, ça réellement, ça, ça me plombe. plombe. C'est une forme de prison de verre qui ne nous lâche pas. Pourquoi on s'est mis dans cette prison de verre Pourquoi on l'a créée Pourquoi on l'a bâtie Qu'est-ce qui a créé ce système-là C'est une vision négative de nous-mêmes. Une vision négative de nous-mêmes, dans. Ok, qui a créé aussi. Et là, je vais envoyer dans un groupe. Notre insatisfaction permanente. Ok. Nous sommes des éternels insatisfaits. On voit toujours le verre le, à le moitié plein. Même si on était Dieu le Père à avoir créé euh, les, plus, euh, les plus magnifiques fleurs de, de, de, de l'univers. On, aurait ces, on a cette petite voix de merde qui vient de là, il y a un défaut. Et en fait, pourquoi on écoute cette voix Qu'est-ce qui... Ok, on a une addiction totale à écouter ce, cette, oso, cette, cette voix qui nous auto-sabote, qui nous fait aller sur le chemin de l'auto-sabotage. Pourquoi On y va. Parce qu'on écoute cette voix. Ok. Euh, J'ai à demi fait le travail. Il manque encore quelque chose pour faire bouger tout le groupe. C'est on a peur d'aller à l'extérieur. Mais oui, c'est ça. On a peur d'aller à l'extérieur. L'extérieur est un grand méchant loup qui veut nous bouffer. Et nous, on pense être le petit chaperon rouge. Euh, ouais, c'est à peu près tout. Ok. Comment faire pour ne plus saboter pour nous plus, alors comment faire pour ne plus s'auto-saboter acceptons de nous saboter acceptons de nous foirer acceptons de rentrer dans une dynamique d'échec consciente qui ne vise qu'à une seule chose qui n'a qu'à une seule intention qu'à une seule chose, nous faire grandir nous montrer que même nos plus gros euh, échecs, nos plus grosses foirades N'ont pour origine qu'une seule chose, notre génie. Toute la thématique de ce soir, c'est accepter notre génie. Accepter. Euh... Ouais, accepter nos talents. Pourquoi Parce que rien en nous. Dans... Oh, voilà, ça. Rien en nous et rien ne peut nous arrêter, mis à part nous-mêmes. On ne peut décemment, personne ne peut décemment nous arrêter, sauf si. On ne lui a pas donné l'autorisation. Ok, mais il y a quelque chose qui n'est pas accepté par le groupe, c'est quoi On ne trouve pas ça juste, d'accord. Il y a une espèce d'esprit de justice ou de justesse mal placée, ou d'injustice. Bien placée. Qui nous fait euh, dire « le jeu est trop facile ». On est l'enfant, ah, voilà. on a un putain d'enfant capricieux à l'intérieur qui. Euh, une vibration de je suis capricieux, je veux tout avoir, mais que ce soit difficile. Voilà, c'est ça. Et derrière, pourquoi on a créé ça Pour retrouver le chemin euh, d'une illusoire difficulté. On veut tout et son extrême à la fois. C'est notre manière de, euh, de rester statique, de procrastiner. On veut le blanc et le noir, le haut et le bas. On veut manger à la fois de la fraise et du chocolat. On veut qu'une pomme ait le goût de fraise et de poire. Donc, ça commence à à plus être juste. Et ça, ça nous parle de notre incapacité à faire des choix clairs pour nous. Décidons d'une direction. Ok, c'est bon. Merci pour ta question Emmanuel.